Le panda, let's go. Pandi panda, petit ourson de Chine. Il sympa le skin en plus. Piraride, top tier, c'est vrai. C'est vraiment vrai ça. Piraride, top tier, c'est vraiment vrai. Euh, Pyraride, euh, non, c'est un trash. Euh, Pyraride c'est un trash, pourquoi c'est un top tier T'as dit ça Né né né Merde né Ça ça rend fou C'est comme né Encore né né né né né né né <rire> c'est mieux rénoter T1 que pas du tout mais là c'est pire que rien avoir quoi. Merci Tibora pour le prime. On peut le revoir, hein. ça existe en vrai. Ah trop zut. Ha la la, ha la, la. <rire> Bon, il s'approche ça au prochain tour. Hein. Chat GPT, tu peux lui demander des titres de vidéos à la façon de The Fishou Ouais, y a pas vraiment de façon. Hein. Ouais, je sais pas. Non, parce que ça dépend. Parfois, je, si c'est un deck euh, juste euh, d'une classe ou d'un truc. Oh, waouh. Euh... Le chaton, s'il y a quelqu'un qui, <rire> s'il y a un gars qui coincide. c'est pas mal ça en vrai. Un LM de fête 4-2, c'est cool, hein. avec une petite micro là. Euh... Non, parce que peut-être qu'il va voir qu'une fois j'ai appelé un deck le meilleur deck de la méta et il va faire ça sur toutes les vidéos comme un con. Donc je suis pas sûr que l'IA soit bien pour ça. L'IA, c'est bien quand c'est très ciblé sur quelque chose. Par exemple, euh... je vous souhaite un bon combat. pour un jeu de stratégie, ça peut être intéressant. Pour avoir vraiment la. la... La technique, la technique et la tactique absolue pour un jeu de stratégie, c'est génial. Au poker par exemple. Mais même sur Battlegrounds, je ne saurais pas parce qu'il y a quand même une notion de tempo. Je ne sais pas si... c'est pas uniquement mathématique Battlegrounds. Je ne sais pas s'il si pourrait. Alors, troc en stock. On échange. Portail. qu'on stock en échange ok ok oh, si je pouvais récupérer ce petit loulou ce serait pas mal non celui là j'ai dit je pense pas je l'ai par contre Elle est triste hein, cette, euh, cette game. Normalement, tu es censé faire des, des, des, des pièces avec ce perso, mais. Là, à part un pouvoir héroïque sur un LM, euh... <rire> ça vole pas haut. ChatGPT, tu serais choqué, fichou. Je t'assure qu'il a raison, garçon. Trop fort, ça fait peur carrément. Bah, vous l'avez, vous, votre truc, chat GPT, Demandez Essayer de faire euh, demander euh, sort une vidéo euh, un titre de vidéo à la fichu pour voir ce qui est, ce qui dit et je vous dis si euh, c'est un, un titre que je considère pas mal ou pas Et quoi qui est mort, merde est dalle, hein. <rire> Et la première. Ah, aux choses sérieuses. Pas mal ça avec ça. ce que vous voulez faire. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ça va pas trop là, je suis pas je suis pas confiant là. souhaite bon combat. un peu bizarre. Heureusement que ça, ça fait le taf au début mais... Après on gagne nos combats, hein on n'est pas confiant mais on gagne quand même les combats mais bon. Lui il est 3, il a perdu son truc, il a des petits chatons, lui on perd contre un... contre un gars qui a des chatons. <rire> enfin on perd pas. Mais. On va up je crois, ouais, c'est fort ça quand même. Hein. Entre elles, j'ai envie de... up. je prends ça. Non, je gèle des flecs. Hein. Je peux geler des flecs. Hein. C'est quand même une excellente, une ex une excellente carte. Hein. Après, il y a les undead, il y a quand même les bêtes. Il y a pas mal de choses qui nous contrent en jouant Mecha. Hein. Tous les rip vont nous contrer. Il y a les morts-vivants, les bêtes. Il n'y a pas les compos qu'on est qu'on est... Ait... Contre lesquels on est bien, c'est pas si c'est bien. Est-ce que je prends des Flecto En il y a pas des trucs incroyables? Oh, c'est fort je vais le jouer les cas. Hein. The Fichou vous révèle les meilleures techniques pour dominer Hearthstone. Ah c'est bien ça, en vrai un titre. Un peu plus putaclic quand même mais. Devenez un pro du jeu en un rien de temps. C'est le résultat que ça t'a donné, ok. Devenez un pro du jeu en rien. <rire> ah c'est pas mal, c'est pas mal en vrai. J'avoue, j'avoue, c'est pas mal. <rire> <C 'est... rire> même moi j'oserais pas mais.. <rire> mais c'est Celia. <rire> ah c'est pas mal. Les IA sont ouf, un streamer de LOL a fait une discussion de chat où un de ses potes rageait et se prenait la tête avec un de ses mates, c'était God-like. Discussion de chat. Entre les IA et discuter, non rien habité Sur la liste des il est sérieux lui C'est moi qui ai invité les gens. Lui il est pas mal. Et lui il est... Euh... Ouais mais il a un niveau de plus. Il a triplé dans la 4, après il a tempo, tempo, là il a up. Normalement, il est quand même censé perdre hein, uh, Varden, hein. même s'il a mis des coups de 15. Je pense qu'il est sans... Je... Là j'ai quand même envie de miser sur celui qui est en dessous en termes de niveau. De taverne. Moi moins qu'il maintenant, on serait pas de pot. Bon. Il m'a sorti mon processus de construction de deck pour les tournois Hearthstone. Process... En titre Mon processus de construction de deck pour les tournois Hearthstone. C'est nul comme titre, là pour le coup. Ah là, il est naze, hein. Là, je dis non, hein. On a pris tellement de stats là. Trop cool hein En vrai. Ah mais j'aime bien les... Devenez un pro du jeu en rien de temps, c'est rigolo ça C'est vraiment des titres qui sont rigolos. Par ici la bonne soupe. Eh. On va faire comme ça. Ah j'aime bien hein. j'aime bien ça hein. J'aime bien le... mon placement là il est sexy je trouve Merci Deadpool 19-12 Merci pour le Prime c'est gentil Merci de ton aide merci beaucoup N'hésitez pas d'ailleurs hein, si vous voulez vous abonner Vous pouvez le faire gratuitement avec Amazon Prime Ou si vous êtes blindé de thunes vous pouvez le faire pour 4€ C'est pas une énorme somme ça va Et ça aide énormément Les streamers Enfin moi Après, Si vous l'utilisez sur un autre stream ça va aider un autre streamer mais... C'est pas sympa de faire ça Ok, ça tient. Ça tient et en plus, ça fait pas mal de dégâts. Hein. Là, tu prends 15 mana, tu les engages, Même Boum. Le larcine. Le larcine de Bob. Ouais. Comme c'est que. Ah fait chier, il a que dalle lui. Il a un déflec après vous allez me dire. C'est pas que dalle. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je vais tripler maintenant, on va virer un toutou. Comme ça on peut choper tout de suite, euh, je sais pas, casseur oméga, euh, plein de choses en vrai. Ah, même fort mobile en vrai c'est techniquement existant. Après c'est pas mal les crabouilleurs avec mecha. Ah, même fort mobile c'est de la vraie stat tout de suite. Hein. On va le prendre ce petit taunt, on essaiera de taunter mes carreaux si c'est possible. Ouf. Il y a pas de mort, on va prendre 15, ça va. Attendez peut-être pas en vrai. Non, on va pas prendre 15, hein, waouh. Est-ce qu'on gagne Lol, non. Cette compo n'a ni que ni que en vrai elle est rigolote en hein vrai <rire> j'aime trop cette compo ça ressemble à rien mais, mais... le problème c'est quand on n'a pas la possibilité de booster des deflectos on essaie il faut partir sur des plans ultra ultra ultra alternatif quel est le pire truc pour un deflecto c'est de lui donner le Donald taunt mais en même temps parfois bah, c'est le meilleur truc et je pense qu'ici c'est le spot faut lui donner le taunt Mais il faut, faut essayer d'en avoir un maximum <rire> Pourquoi pas le Drake Parce que je voulais déflecto, le Drake ça change rien. Est-ce que Drake c'est foncièrement meilleur que mon LM Bouboudivin Pas tant, hein vraiment pas tant. Hein oh là là, ça se met trop bien. Bam, bam, bam. Ah, j'adore l'apprenti Kangor dans cette situation là. Merci euh, Kurtoban57, merci beaucoup. Merci pour ton Prime, c'est gentil. Pourquoi pas le Drake ou lieu de l Bah, c'est les mêmes cartes, tout simplement. Tu peux dire bon courage à maman qui prépare un gâteau s'il te plaît Elle s'appelle Violette, Elle lui ferai plaisir. Bon courage Violette pour préparer ce gâteau. Vous vous débrouillez bien. Bah. Vamos Violette. <rire> Vamos à toi et à toute ta famille. Ça, de toute façon, à ton petit compte fils qui s'appelle PopSU63. Ok, arrêtez de m'embêter. On voilà qui promet. On avoir le taunt là. Toxie, si. dur. ça, je crois. Ça, ça peut, on peut lui donner le tonne au prochain tour. Bon, c'est pas mal quand même. Il revient, hein. ça fait un triple par tour. Hein. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, ça ça c'est trop chiant à passer. mais ah, C'est pas très bien. Mais... Merde, il est con, il va même pas tuer ma... mon truc. Bah ouais, mais... tu meurs mec, hein. tu fais pas d'effort. serviteurs vraiment tout donné. Chapeau, chapeau. El chapo. Allez-y, engagez une de ces pas trop ça a du sens. Pas hein, ouais. en ça c'est fichy de perdu Je n'ai peur de rien. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. J'adore ce board, il ressemble tellement à rien. Euh, merci Boris Gargoyle, merci beaucoup. Qui offre 5 abonnements à Tintin Invisible, Mako du 31, Shockwave 36, 00 Ashes the Crow et Magic 974 X. Merci à toi. Merci de ton aide, ta générosité. Euh, voilà, merci pour tout ce que tu fais. Ça m'aide énormément, énormément dans mon activité. Donc euh, sincèrement, merci beaucoup. Merci mille fois. Ah zut. Merci beaucoup, merci mec. Lui s'est fait taper par elle, hein. Il fait flipper hein. Enfin, il est gros hein. Après il a deux Moi, moi moi moi moi moi moi moi. Ouais bah non bah non bah non bah non non, non. J'ai peur que ce soit pas suffisant contre LM. En même temps, ça part de là quand même, hein. Je vais me faire fracasser le museau, je crois. pas double Leroy, non un seul je pense c'est suffisant ouais c'est pas battable ouais, les Leroy, le problème c'est qu'il s'écrase dans les machins et quand bien même j'arrive à tuer un 66, euh, 66 000 points de vie ouais il a la combo c'est dommage d'être à 12 ici hein. enfin, non, en vrai non parce qu'on aurait quand même pris je pense que ces, 3, ces 4 là on les détruit pas donc il y a déjà 10 il y a 18 Elle est imbattable cette compo hein. Pourtant la nôtre est vraiment cool hein. On a fait ce qu'il fallait pas faire Mais on a dû le faire Vous voyez c'est pour ça que c'est intéressant ce jeu Parce que c'est vraiment un jeu d'adaptation Il Faut jamais taunter les déflectos Mais là on est finalement pour faire notre compo on, on a dû les taunter Ça nous amène quand même top 3 hein, Ce qui est pas mal hein. Et honnêtement je pense que notre compo Elle peut presque peut-être faire top 2 Ouais gg Rien à dire rien à dire c'est un joli top 3. Game compliqué. On n'a jamais eu des pouvoirs incroyables avec le, le perso. On s'est fait trop l'été 1 par le putricide, mais. On a pu faire quelque chose de tempo avec les déflectos. Ça c'est super. C'est vraiment une belle partie. Hein.